métro Goldwyn, c'est pas ici, c'est à Los Angeles. Tu as, as l'image euh, de la petite maison là I'm not Comme des tout-passe, plongées à deux nos mains dans le sable, va sous le champ des cigales. Caméra stable, des panneaux sur les danseuses. Moi, je repose et après à toi de jouer. Parfait, je me prépare. Oui, je, je, je vais voir. Je vais tout le monde. tout le monde. il y a a il y a un est je fume, je fume. you <laughs> C'est a de le à l'ouvrage. C'est nous Et bien, moteur, Ça tourne. C'est quand ça sur le deux deuxième. Chut! Oh, je peux pas lancer le moteur si vous parlez. C'est pas possible, mes camarades. J'ai les qui s'écaillent. Il est temps que le mensonge dans ce monde. <laughs> Action Je <laughs> On la répète, Gigi, ou pas des répète hein, mais je Non. Non, il je vais passer. Moteur, pense que chasser. Ah, qui, qui fait le clap bon, on a La chanson, on qui sont à Précilia, vous avez fait ça toute votre vie, ah, il n'y a ça. pas de problème. <rire> Et je crois que tu as couru là, non? Ah d'accord. Regarde, ouais. on n'est pas tous euh, transpirants. Je ne peux Annonce! 10 sur 5, prise 1. Action! Alors, on va couper Cecilia. Oui. Cecilia, j'ai tellement vous faire passer à l'image que vous cachez Alex. Je le cache. <rire> vous voyez, j'ai été très gentil. Voilà. Là. OK. Allez, on va la refaire. Allez, on va la refaire. Allez, moteur. Vas-y, voilà. Ah, préciser la cible comme ça, ne bougez plus. C'est très bien. Euh, moteur. Et ça va être un peu plus lent. Hein. Annonce. 10 sur 5, prise 2. De... Action. Je marcher dans la Euh, euh, euh. Ne, ne, ne, tu rentres et tu chantes, non. Euh, non. C'est coucou, je t'ai vu dans le salon. Et à ce moment-là, Isabelle lance la musique. Parce qu'il faut qu'on comprenne le raccord. Pourquoi tu t'es arrêté Tu T'es arrêté pourquoi Parce que tu l'as vu Coupé! là j'ai besoin de tout le monde. Ils vont voir autour et qui vont voir le spectacle de, du clip de Alex. On est à l'intérieur, c'est le, le Pérou pour mon ami Gigi. Même l'Amérique, je veux dire. Même l'Amérique. Donc on est à l'intérieur, il fait frais. Et on va profiter Avec profiter. Tu l'avais pas maintenant. <rire> non, Alex, il est parti en de On ne le voit pas. Oui, bien sûr. Tu lui dis ce que tu Il faut que je fasse mon travail aussi, non Et comme des phases, plonger à deux mains dans le sable, sensé sous le champ des cigales, et nos corps ont dans le bac, Phrase, le chant des eagles et nos corps ondulés dans les vagues. J'ai un peu dansé jusqu'à l'extase. Quand tu passes de la phrase, comme les cauchemars que l'on chasse. Tournez la page des masques sur mon visage. Hey, Poitrasse. Il y a des batailles qui finissent mal. Tout de suite, appel. Je voulais te retrouver vaincre dans la grisaille. Une flèche enfoncée dans le poitrail. Il y a des batailles qui finissent mal. Je voulais te retrouver dans ce barrage. Je une tête. Je de de oh, éthmi, non, non, vous remettez, euh, non, vous vous remettez. Euh, voilà. <rire> euh, bim. <rire> bim, bim. Voilà. Tac, tac. Et vous descendez les escaliers. Bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam. Et vous allez vous arrêter là. Voilà. T'es Alex, il faut que tu les suives jusqu'à ce que tu peux les suivre. Ça veut dire que tu vas les suivre juste quand ils vont descendre. Après, toi, tu restes là-haut. Tu coupes. Jusque c'est Aurélien qui va prendre.